Et Salut tout le monde, c'est Luthor, bah, j'espère que ça va les gars, moi ça va super, Konami aujourd'hui, ils nous ont annoncé en grande pompe la sortie du mode MyClub, la sortie de leur vrai jeu eFootball 2022 et la sortie de la version mobile, franchement vous avez vu c'était énorme, non je rigole, ça a juste fuité sur Steam et le PSN, ça aurait été trop beau les amis, donc aujourd'hui dans cette vidéo vous allez connaître la date exacte de sortie de eFootball 2022 complet, pas juste les Neuf équipes du 30 septembre. Vous allez connaître la date de sortie de la version mobile. Donc si tu es un joueur mobile, cette vidéo tu vas kiffer. Vous allez également savoir quel contenu on va avoir le 30 septembre. Puisque ça, ça y est, je le sais. Et en bonus track, juste pour vous les amis. Vous allez savoir si sur eFootball 2022, il va y avoir de la coop. 2v2, 3v3 et 10v10. Là, qu'il y en a beaucoup qui ont levé la tête. Tu vois, ils étaient comme ça. Hop, ils ont levé la tête, ça les intéresse. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes, la cloche, tu likes. Dans le sens que tu veux. C'est parfait. Cette nuit, aux alentours de minuit, est apparue sur Steam une version payante précommandable de eFootball 2022. Ce côté-là de la précommande payante, j'en parlerai dans la vidéo demain. Je te conseille de ne pas la louper parce que celle-là, va être salée. Celle-là, ça va être salé, piquant. Je te préviens d'avance, Konami, ça va être chaud. Donc, sur Steam, c'était marqué version précommandable et il y a plein d'infos qui ont été du coup lâchées comme ça. Hein. Sans annonce particulière de Konami, évidemment, ça aurait été trop beau. Tu vois, normalement, tu fais ça avec un trailer, avec des visuels de fou tu vois tu fais ça en grande pompe <rire> hop c'est chier comme ça sur steam pop et puis c'est posé là débrouille-toi coco nous konami on te sortira un tweet ce soir et puis euh, débrouille toi on apprend plein de trucs et notamment la date de sortie exacte de leur jeu final puisque tu sais que là le 30 on va avoir 9 équipes d'ailleurs on sait aussi ce qu'il va y avoir hein, le 30 avec ces 9 équipes comme mode de jeu ça c'est plutôt cool je t'en parle juste après ce sera le 11 Novembre. Oh là là, mais lutteurs, c'est super tard et tout. Oui, les gars, oui. Je vous en avais parlé déjà depuis longtemps. Je vous avais dit que quand il nous disait courant de l'automne, pour moi, ce serait plus novembre, voire décembre. Alors, ce sera le 11 novembre, tu vas me dire. C'est quand même plus tôt que ce que tu avais prévu. C'est vrai, la date ça serait retardée, que ça m'étonnerait même plus avec tout ce qui se passe maintenant. Donc, le 11 novembre, on aura ça. Et on aura aussi la version mobile. Donc, tu auras ton jeu mobile, eFootball 2021, qui sera mis à jour en eFootball 2022, le 11 novembre. C'est sûr que ce sera le même jour, puisqu'après, tout sera cross-platform, etc. Donc voilà, les joueurs mobiles, déjà, ça, vous devez être content. Mais ce n'est pas fini. On apprend aussi qu'à partir du 30, on aura plusieurs choses à faire Enfin plusieurs choses, rêvez pas les gars, il n'y aura pas non plus 50 choses à faire Ça reste du PES, tu vois Ça en a l'odeur, ça en a le goût Donc on aura quoi On aura du 1 versus ordinateur Voilà, donc tu joues contre l'ordi On aura du 1 versus 1 online donc toujours avec les 9 équipes hein, qu'on nous a présentées Mais il y aura aussi un mode défi Donc il y aura des défis quotidiens Online euh, ou offline Ça c'est plutôt cool Alors je ne sais pas ce qu'on aura Mais à mon avis ce sera un peu comme la version mobile Sur la version mobile le genre de défi c'est par exemple Tu dois marquer 2 euh, buts En général tu as 3 défis d'affilée Premier match tu dois marquer un but Deuxième match 2 deux buts Troisième match trois buts Après avoir ce que ça donnera comme bonus sur le jeu final Est-ce qu'on va déjà pouvoir engranger des GP Voir des pièces, ça pourquoi pas On apprend également sur le côté qu'il y aura de la coop bientôt Vous voyez de la coop, c'est marqué, c'est pas moi sur Steam Coop, vous c'est marqué plein de trucs Coop. Alors du coup, là j'en vois plein, ils sont en train de se lever de leur siège Ouais il y aura de la coop, il y aura... Désolé de casser l'ambiance les gars euh, Je peux vous l'assurer, il y a plein d'infos que j'ai pas le droit de vous donner Mais là je suis obligé de la donner celle-là parce que c'est un petit peu mensonger Il y aura pas de coop les amis, je vous l'annonce sur eFootball En tout cas... Dans un premier temps, ils disent qu'ils travaillent dessus sur un truc mieux à venir. À venir, ça peut être dans plusieurs années ou plusieurs mois. Il n'y aura pas de coop, ni de V2, ni 3V3, ni 10V10. Voilà, je suis désolé, ne me huez pas, j'y suis pour rien. Je ne suis pas chez Konami, je sais qu'il y en a plein qui vont être dégoûtés. D'ailleurs, dites-le-moi dans les commentaires, mais bon, c'est voilà, officiel. Je suis désolé, c'est moi qui vous l'annonce, mais c'est comme ça. On continue dans les nouvelles, on apprend également, ça c'est quand vous allez sur votre eFootball PES 2021, que vous allez avoir un bonus vétéran et il nous explique ce que va être le bonus vétéran. Donc, il y en aura de deux sortes, il y en aura un qui sera avec vos iconiques. Donc, plus tu as de joueurs iconiques, plus tu vas gagner de tirages. Donc, ils appellent le nom, encore une fois, il est catastrophique les gars. Dis-toi, le nom, il est tellement pourri que j'ai été obligé de le relire. Accord chanceux. Donc, tu auras des accords chanceux qui te permettront... Donc, en fait, c'est tout simplement des tirages aléatoires. Tu vois, pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué Ou plutôt, pourquoi faire simple quand tu peux faire Konami Accord chanceux Donc, ce sera des tirages aléatoires parmi les 9 équipes. En fait, tu auras apparemment un joueur des 9 équipes partenaires. Donc, potentiellement du bon joueur ou du pas bon joueur. On voilà, ne va pas se mytho, les gars. C'est la vérité. Donc, si tu as... Beaucoup d'iconiques, tu vois, c'est affiché. Tu en auras un. Si tu en as très beaucoup, tu en auras deux. C'est pas français, mais c'est pas grave. Et après, tu as ton nombre de légendes. Plus tu as de légendes, plus tu vas gagner des GP. Donc potentiellement, rien qu'avec ton bonus vétéran, tu peux te retrouver avec deux tirages et avec un million de GP. Ça fait beaucoup déjà, tu vois, tu t'as même pas commencé le jeu qui te donne déjà ça. Tu verras demain encore qu'il y a encore d'autres choses si tu précommandes. Demain, je les achève les gars, je vous préviens, je les achève. Petit bonus track là, sur eFootball 2021, il t'explique que les pièces que tu as sur celui-là, le 2021, euh, ils seront pas transférables sur le 2022. Donc euh, dépense-les, même si t'y joues plus, mais en tout cas sinon ils seront perdus euh, aux oubliettes. Pour les joueurs PC, tu vois qu'il y en a pour tout le monde aujourd'hui, hein. console, mobile et même PC. Je vais te donner les configurations... Euh, minimal et recommandé pour jouer à iFootball 2022 Donc minimal, il te faut un Core i5 2300 Il te faut 8Go de mémoire, une GeForce GTX 660 50Go de disque dur, donc ça c'est vraiment le minimal Mais c'est pas conseillant, on va pas se mytho Et recommandé, il te faut un i5 7600 8Go de mémoire, une GeForce 1060 Donc c'est quand même pas trop mal, 1060 c'est ce que j'avais avant Et toujours 5Go de de disque dur. 5Go, c'est quand même pas mal. Ça veut dire que c'est quand même un, un gros jeu. Donc, il faut espérer qu'il y aura quand même pas mal de contenu. Parce que s'il y a juste un mode avec 50Go, tu vois, ça me paraît bizarre. J'espère une bonne surprise. Encore une nouvelle chose, les amis, venant de Konami vers eFootball 2022. Pas bonne. Je vais pas vous inventer des salades, je suis désolé. Mais encore une fois, aujourd'hui, euh, bah, l'annonce, elle est pas ouf. Parce que ça n'a pas été de façon officielle. Ça n'a pas été fait euh, proprement. Ça a été fait par un vieux leaks Donc, depuis ce matin, ça tourne de partout sur Twitter. On entend. En plus des choses vraies et des choses fausses. Moi, je suis d'autant plus dégoûté que je vous ai dit que j'ai un embargo que je suis obligé de respecter et j'ai plein d'infos à vous donner. Il n'y a pas que des bons trucs, mais il y a quand même pas mal de choses qui vont rassurer la communauté. Voilà, mais j'ai pas le droit. Je suis obligé d'attendre jeudi prochain, le 23. Donc voilà, je vous donne la date. Ce sera jeudi prochain. C'est Pour ça, activez bien la cloche parce que dès qu'ils me donnent le feu vert et ça peut même arriver plus tôt avec Konami, ils sont capables de changer les plans. Donc ça aurait dû être jeudi dernier, ce sera jeudi prochain. Tu vois, sachant que depuis le 9, j'attends. Bref, je peux te balancer l'info dès que je sais je te balance les vidéos elles sont déjà prêtes il y aura trois vidéos donc tu vois que j'ai quand même pas mal de choses à te dire demain oh demain la vidéo oh demain la vidéo le titre pourquoi faut pas précommander efootball 2022 voilà ciao les amis à demain